Bienvenue dans ce tuto où je vais vous montrer comment télécharger euh, les podcasts de ma chaîne, donc de la chaîne Tala, euh, qui sont pour le moment hébergés sur Buzzsprout. Donc en fait, vous avez deux possibilités pour pouvoir les télécharger. Si jamais vous l'écoutez directement sur Buzzsprout, alors euh, vous avez le bouton « Share épisode » qui est en bas à droite. Le... Ouais. Vous cliquez dessus et vous pouvez soit partager, soit le dernier bouton ici vous permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre de téléchargement. Vous voyez qu'il y a le point p 3 qui apparaît. Vous faites enregistrer le fichier et ça vous lance l'enregistrement. Donc je l'ai déjà fait. Euh, deuxième possibilité en fait, si jamais euh, le lecteur de, du podcast est euh, intégré, hébergé ailleurs, il y aura euh, ici, un bouton quand même qui est adapté, qui est accroché plutôt, qui est accroché au lecteur et qui vous permet également de partager. Et donc, vous retrouvez également le bouton de téléchargement à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas le refaire. Donc, c'est les deux possibilités que vous avez pour pouvoir venir télécharger le podcast. Moi, je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute sur le podcast et puis euh, bye bye, à une prochaine vidéo.